Bonsoir à tous, c'est Bichard, nouvelle vidéo, aujourd'hui Zelda UHC, mais cette vidéo est là pour vous annoncer quelque chose, un événement qui arrive dimanche à partir de 21h, la Cité des Nations, 5 équipes, 5 pays différents, 20 joueurs par équipe, donc ça, ça fait 100 joueurs, et bien évidemment, nouvelle Cité, nouveau Master Viewer, plein de lots à gagner, j'ai pas la liste de tous les lots, mais sachez que, enfin, si vous me suivez sur Twitter, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, je vais les annoncer. Début de la Cité, dimanche à 21h sur ma chaîne Twitch, début du Master Viewer. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le Master Viewer, c'est un événement que j'ai organisé durant la Cité du Swag. En gros, l'objectif, c'est d'être le viewer qui regarde le plus la Cité sur ma chaîne Twitch pour gagner des lots. Tout simplement, il y a un classement qui est fait à la fin et je prends un certain nombre, je fais un tirage au sort parmi ce certain nombre et vous gagnez des lots magnifiques. Là, ce que je peux vous dire, c'est que pour le moment, il y a 150 euros à gagner sur un site de vêtements qui s'appelle Full Life. Ça va dans tous les styles. Merci Full Life d'ailleurs, hein, ils sont dans la description et c'est pas sponsorisé, mais en fait, ceux qui... me. Tu me donne, je donne des events tous les soirs à 21h, je serai en stream de 8h à minuit, tous les jours, comme pour la cité du swag. Je vous laisse avec la vidéo du jour, Zelda UHC. Laissez-moi vous présenter Zelda UHC. Comme son nom l'indique, le mode de jeu est tiré de la licence Zelda que vous connaissez tous. Nous commençons en équipe de 2 et chaque joueur a une classe différente. Chaque classe a des atouts spécifiques. Le but du jeu est simple, retrouver les trois triforces grâce à une boussole, et ensuite les ramener au 0-0 pour assembler la triforce. L'équipe qui fait ça a gagné la partie, tout simplement. Pour nous aider dans notre tâche, il y a des items légendaires qui spawnent aux quatre coins de la map. Voilà, j'ai fait court, concis, je suis désolé, je voulais pas 40 minutes d'intro. D'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner si vous tombez sur cette vidéo. On espère atteindre les 100 000 rapidement. On ouais non mais en vrai, vrai je veux laisser aléatoire, je veux laisser et laisser... je... à tout moment je suis sûr que je vais avoir Kokiri gros, c'est sûr. Je... Je... Imagine Goron, go et Goron tous les deux. Ah mais ça serait fumé hein. Vous allez voir qu'on va avoir Kokiri euh, tous les deux, vous allez voir. Ok euh... c'est bon. Oh mec, je crois qu'on a le temple de l'eau à côté. Oui, c'est le temple de l'eau, je confirme. Oh je suis Sheikah C'est quoi je, je, gros Je les colle, je les colle. -le, hein, -co c'est quoi Coquille, je les colle. <rire> je ne rigole pas, Je ne rigole pas, C'est un une blague en fait. Y'a rien de marrant, ça, c'est.. On va devoir refaire le temple de ces morts là, encore, la terrible. Non, le temple mec, qui mec. aura causé notre perte. Viens, viens, on y va pas. Moi je te propose un truc gros, c'est que ouais. là, euh, dans deux minutes si on n'a rien on sort. C est c est que que même, à, même heure, en vrai même avant. Hein, 16, quoi, 16, 16, à 16, 16. On sort, et on va faire le temple sans enchante, sans, sans, sans, tant pis. Bon, faut qu'on remonte, gros, hein. y'a rien. Allez, ouais, -y, -y. j'ai deux d'or, hein. on est bien. Alors, euh. Je suis derrière toi, juste derrière toi. On va se faire démonter, frérot. On se met sous le. En vrai, ça te dit pas, on se met sous le. Le coffre Ouais. Ah bah ouais. Ah, c'est bon, j'y suis. Ah, mais y'a personne en fait ouais, là. Frérot. Ouais, mais bon, en même temps, c'est un temple, les gens le font pas trop en général. Hein. Attends, mais il est où le, le, le coffre Au milieu, je suis au coffre, je suis au coffre, mec, c'est bon. Bouge pas. T'emmerdes pas à venir, c'est bon, je suis sous, sous, sous, sous, sous là, c'est bon. Hop, voilà. Là, on est bien. Là, je récupère. Hop. Bouge de là Tiens tiens tiens c'est les bots ah, C'est nul <rire> Amuse-toi bien frérot NON go go go, go Ah bah débrouille toi hein. <rire> Moi je remonte hein <rire> <C 'est ça. rire> Moi je remonte hein frérot ouais, hein. C'est bon c'est bon c'est bon, bon je, je te, te laisse de ta merde hein <rire> <rire> je... On peut partir mec. miner en vrai Parce que bah il nous faut quand même l'enchant je pense Ah bah oui hein Ah oui d'accord mec a vraiment fait 5 kills quoi oui, bon, il a vraiment mais la, ma mais, la coup. mais la Master Sword, gros, quand t'es full fer, c'est insane, hein. dès que je dis top, tu creuses en dessous, toi, ok 1, 2, 3, top Et tu t'arrêtes plus, et tu t'arrêtes plus. Tu t'arrêtes une... plus. Une... Ah, ah Les poulets m'attaquent Eh, mais gros, mais j'ai qu'un cœur d'absos Bah oui Mais pourquoi j'ai qu'un cœur d'absos Parce que c'est de la merde, c'est ton rôle. C'est le rôle qui fait ça Oui, mais moi aussi j'ai un cœur d'absos, hein. <rire> ok, oh, diamant C'est parfait, mec oh, Donc, on va faire l'enchant, un filon de 8. Oh Mais non <rire> Si mais tu... 9. Oh Oh Mec, c'est notre game. C'est quoi ça Ah, oh, c'est la... ah, parce, trop... parce que j'ai pas le pack, ça. C'est bon. Hey du coup, eux, ils ont deux items légendaires, maintenant. Est-ce que tu peux me confirmer que c'est les trois mêmes ou pas Alors, courage. Ouais... On va On va Force, ouais... Et sagesse, non. Sagesse, c'est à 400 blocs. Mais du coup, ça veut dire qu'ils ont deux triforce et deux items légendaires. Du coup, les bleus, là. Ouais, du coup, ils ont un cœur en plus et euh, oh, vont être et intuables essaie, en dehors d'un piège, hein, vraiment, je pense. Qu'on essaie un petit peu de les intercepter au moment où ils vont chercher le Triforce ou qu qu'on essaie de faire un truc, tu vois. Parce que okay, de okay, façon, okay, ça sert à rien qu'on attende hein, en fait. Hein. Si on attend ouais, bah oui. la dernière Triforce, en fait, on, on pue dans tous les cas la merde quoi. Ou c'est de clean ou je sais pas, tu vois. Ça me va. Deux gaps, c'est vraiment la dèche un peu. Hein. Putain, c'est le pire de ménage. Hein. Ouais, ouais. Hmm. Mais en vrai, c'est jouable quand même. En fait, c'est ça qui est cool avec Zelda, c'est que c'est jouable quand même. J'ai cru. Oh, ouais, ça coûte 0. 130 blocs, tout droit. Mais. C'est vraiment en dessous, hein. C'est en dessous du 0. Je pense hein... Ah mais non mais ils sont au zéro Mais non... Bah euh... Imagine que c'est les mecs au... Mais non, c'est des mecs... Ils sont là En fait Il y a les trois qui forcent là Ils sont là, 70 blocs hein bah viens ils sont en face, regarde Ils sont en train de te taper je crois... Attends... ils sont sautés, ils se tapent... Viens ok... On clean up, on monte hein... Je te dis je clean up hein. je, je, je, je Oh il y a, y, a, y a les roses hein. attention... On va sur... Vas-y on les clean eux... Derrière il y a les roses hein... Je te le dis okay, derrière, il a il de y, y a arc de lumière Il y a les roses derrière gros Il y a 14 il a, il a HP Il a 10 Il a 4 je j'ai rien, cours cours, cours cours cours cours, il y a les roses. Cours cours cours. Ok. Ah bah regarde il est stuff là, il est en clume. <rire> Tiens <rire> <rire> Tiens. Oh putain non Non non, en fait on... Mais <rire> on <rire> <rire> <rire> <rire> Run On tout droit, combien, combien de blocs ils sont, ils sont derrière nous à 100 blocs. Parce que c'est eux qui ont les, les triforces. Ils ont plus de gap ils disent. Hein. Mais allez, viens de récupérer d'huile. Voilà. Ah la couille. Oh attends Oh oui, vas-y. Pointe-les, 80 blocs devant toi. En diagonale là. Là En face là-bas Ouais. Il est là. 150, 50-50. Yo. Vas-y, vas-y, vas-y. Il a des hâtes de Yo. Vas-y, Kégui Où est Kégui Où est C'est le meilleur move de l'année. Tout est trop fort. Gros, gros, gros, gros, on a tout On a tout, Nini Ok, j'ai courage. Ouais, ouais, ouais bah, en fait je veux bien un plastron déjà, c'est ah. ça. Bah tiens, tiens, tiens, mon Mais c'est deux pièces, je crois. Et tiens, si, as des... si tu veux, des... j'ai des bottes. Euh... Tiens, vas-y, hop. J'ai un Sharpness 3, ok, nickel, moi je garde ça. Ah, j'ai résistance, c'est ça, tu et sport. Et force, ah, bah tiens, je te passe force. Je veux bien, mec, s'il te plaît, ouais. Et je veux bien l'enclume. Ah, bah attends, l'enclume, je l'ai y Y'a un mec là derrière, là, derrière, ah, Il moi, a arc non, de lumière C'est team Là Vas-y, viens. Ouais. Voilà. Parce qu'en cave, on a moyen, j'ai résistance là. Mais moi, j'ai force avec euh, tous mes trucs là, attends. Ouais, c'est eux qui l'ont. 40 blocs, 43, ils s'entraînent que le stuff. En vrai, j'ai tellement de heal, je sais pas combien t'as de heal, mais. 4. Ah ouais, tiens. 1, euh, 2, tiens. Mais l'arc de lumière, goût nous met 3 flèches, hein. En vrai, on... c'est pas notre avantage dans un désert. Ah oui, et ce la... force donne saturation. Il nous a pas vu, il nous a pas vu. 45, 45. En face, il nous a pas vu. Il arrive. Et 1, 2, 3, go. 3, vas-y, pas le temps, pas le temps, pas le temps, vas-y, vas-y. On le rush, on le rush vas-y vas-y vas-y on s'en bat les couilles gros onze oh ok il a pas envolé tous tous couilles c'est bon c'est lui qui là c'est l'autre qui l'a c'est l'autre qui l'a c'est l'autre qui l'a c'est l'autre qui l'a ouais mais c'est grave, j'ai un arc c'est bon je voulais le stuff moi c'est un casque diam c'est vrai si si j'en ai pas j'en ai pas ah des casques diam c'est parce que moi j'aime trop avec mon oui bien sûr bien sûr bien sûr et si t'as un pantalon diams, gros, euh, bah. En soit, fait, j'ai le droit, ces deux pièces diams. De bah non, mais t'as. Ah oui, oui, oui. Eh, mais t'es trop pété, toi Mais oui, je suis trop pété ah, mais, mais gros, mais gros. what the fuck Mais oui, gros, je suis trop pété Par contre, j'ai 4 gaps, je sais pas qu'est-ce Tu veux pas changer de passeron En vrai J'ai 7. On peut changer, si tu veux, vas vas-y. Vas ouais. bah, je veux bien, euh, du coup, un tout petit peu de gap, en vrai. Euh. Tiens, je peux t'en passer et je peux recrafter une. Y a Sagesse qui a 160 blocs, là. Mais il est là-bas, il a l'air à son pote, c'est lui qui est là. Il a l'arc de lumière. Ah, ouais, mais on s'en fout. On est deux et il est tout seul. Il a, a pas son pote encore, hein Mais oui, mais je sais, il l'a Mais il est encore l'arc alors, hein Ouais Mais y'a oh un mec, ouais. en y a mec en bas Y'a deux mecs en bas il a pas de vie en plus, gros. Il a, il a deux cœurs. Ouais, bonne idée. Ah, c'est moi, bon, il est mort là. Il s'est envolé. Avance, avance, avance. Oh Oh, oh <rire> J'ai pris shot où il allait tomber, gros Gros Incroyable <rire> MDR Bah, bon, tiens, on peut, on peut assembler ce qui force, gros. On tue tout le monde avant, non, en vrai Tu sais pas en vrai on peut commencer à les assembler pour les attirer et après on se barre ouais. Vas-y bah, viens on commence les à les assembler juste pour mettre le message Ouais juste pour mettre le message pour qu'ils viennent Ouais Mais il y avait des gens hein, qui viennent de passer, il hein. y a des gens là Où Dedans là ah, Où mais il y a des gens à côté là je pense en dessous Ouais en dessous il y a des gens Pourquoi il y a pas le message Parce qu'il faut que ce soit toi qui les tiens Il y a des gens là, ils sont là hein. Ah bah non, non en fait euh, ouais, pas une bonne idée Roche. Bonjour Roche Ok descendu je suis là t'inquiète. Hein. Oh les flèches qui passent à travers ça fait plaisir ça pardon 15 et go sur l'autre bonjour mort. attends euh, je suis en train de me faire clean up ah. Problème de clean là ouais Ouais je me fais clean j'ai un coeur, je suis mort Non et si j'ai un coeur Je suis mort oh, ok Ouais okay, okay. Ah, il m'a clean up il a bien joué il m'a clean up Il a juste l'arc de lumière et c'est une team de deux qui va l'avoir Et par contre j'espère que t'as pas loot trop Ah je le vois il est devant moi J'ai rien loot quasiment Et de toute façon ils ont rien gros ils ont rien Je veux pas regarder leur stock mais euh et ouais Il a acheté ou pas il a Attends, attends, on me reste. Là, Il a acheté, il a plus d'épée. Vas-y, bah, quand tu veux. C'est merde. Tiens. Ok, euh. Attends, là, viens, là, viens, là, comme là, ça là, là, il y a une épée Ah, là. il y a du stuff à côté, c'est bon, on regarde. Il y a des trucs là. Ah, mais ils ont pas récupéré la Triforce oh, J'avoue, mais ont... ils, pas... ils ont pas récupéré. Ok, y a pas mon épée là-dedans qui est Oh, mais attends, y a les bottes. Attends, mais gros, j'attends, y a mes bottes. Attends. Mais quoi Ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là. là, là. J'ai trois gaps. Hein. Ouais, t'inquiète, moi aussi, j'en ai trois. T'as pris la Triforce Euh, non. Euh, si, ici. Si, si. Viens on va se cacher dedans hein bro, bro, On ouais, est plus en avantage bah, Attends j'ai 3 gaps moi euh, Moi aussi j'ai que 3 Ils contournent hein Soit combien de vie Ils sont full de vie les deux Après, On, on range dans le tas Vas-y On sépare je crois okay. Allons-y Recule, recule, recule, recule. Vas-y viens dans le tas gros 5 GG J'ai plus de vie Recule, recule hein. Ouais Ouais il en reste un. Oh, ça, regarde On tape J'ai la flemme d'attendre. Attends, slash. <rire> Allez vas-y viens. Ah mais du coup t'as toutes les triforces. Attends, toi. attends, j'ai drop. Ouais, drop-les parce que.. Vas-y. Vas-y bro. 1, 2, 3. Oh la speed c'est pété C'était la meilleure fin possible ouais. C'était la meilleure fin possible <rire> <rire>